Ça y est, il est arrivé le CD, alors je vais vous faire une présentation de tout ça, je suis trop contente! Oups! Alors, juste quelque chose, euh, je vais pas pouvoir faire de montage très. Euh, je vais pas pouvoir faire de montage en fait sur cette vidéo tout court. Parce que. Euh, alors, j'espère que c'est pas mon ordinateur qui bug, mais, euh, mais en tout cas, mon logiciel, enfin, quelque chose bug dans, dans l'histoire. Et, euh, et j'espère que c'est pas mon ordinateur. Mais en tout cas, je n'arrive pas à faire de montage sur Adobe Première. Bref, je vais vous faire une vidéo sans montage, c'est aussi. Euh, c'est aussi pas mal. Alors, voici le CD. Souvenir d'un orage, mon EP5 titre, qui pour l'instant est disponible en streaming, donc sur Spotify, etc. Toutes les plateformes de streaming, je ne vais pas les énumérer. Mais j'avais vraiment à cœur de faire une version en physique parce que j'aime j'aime les supports physiques je trouve que c'est un moyen d'exprimer euh, l'univers euh, différemment et euh, un objet c'est cool donc euh, donc voilà et je voulais aussi pouvoir euh, intervenir dessus parce que ceux qui me suivent depuis euh, l'époque euh, vous savez que mon premier EP je l'avais entièrement réalisé à la main, à la maison. J'avais acheté des pochettes, j'avais acheté des autocollants, j'avais collé, j'avais imprimé des choses chez moi et tout ça. Là, je ne me suis pas aventurée à faire ça, mais euh, j'ai quand même eu envie d'intervenir sur le packaging. Et donc, je me suis munie de Sharpie de différentes couleurs. Alors, je ne sais pas si ça fait la mise au point pas, je crois pas. Non, non c'est pas très grave. C'est pas très grave, vous savez ce que c'est un Sharpie et euh, de différentes couleurs et j'ai écrit le titre euh, du EP à chaque fois avec des couleurs différentes bon j'ai pas fait non plus 30 mes couleurs j'en ai fait 5 différentes donc comme vous pouvez voir actuellement et la couleur que vous n'avez pas encore vue c'est le bleu J'espère que ça a bien fait la mise au point sur ce que je viens de montrer parce que j'ai pas trop de, de retour là. Mais voilà. C'est le bleu, je vais le faire en direct live. Donc Nolika. Voilà. C'est toujours un petit stress d'écrire parce que j'ai peur de faire une rature mais normalement ça devrait aller. Souvenir d'un orage et un petit cœur. Voilà Le rendu... Est-ce que, est que ça fait la mise au point en fait Oui là. Hein. Si ça fait pas la mise au point, je devrais refaire toute la vidéo. Donc voilà, le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà et je ne sais pas non plus si c'est à l'endroit ou à l'envers. Et le CD à l'intérieur qui est ainsi, qui est rose. Voilà. J'ai pas voulu trop... Euh, J'ai voulu faire le rond de CD simples. Au début, je commençais à élaborer plein de trucs comme mettant des images et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit épuré. Parce que c'est ce qui allait le mieux avec... Euh, avec le... Comment Avec le, le reste. Avec ceci, je vous ai fait un zine. Donc, j'avais à cœur de vous partager... Des euh, behind the scenes, un peu, enfin, des, des, des, des choses un peu crues et brutes qui sont euh, inhérentes à, la, à tout, tout le processus créatif du, de cette EP. Donc, euh, en fait, j'ai scanné, scanné des pages de, des carnets dans lesquels j'ai écrit euh, ces chansons. Donc il y a des brouillons de paroles, il y a des paroles que j'ai pas gardées, euh, qui sont raturées, il y a des petits dessins que je faisais sur, euh, sur les pages, il y a le moment où j'ai trouvé euh, quel serait l'ordre des morceaux et que je l'ai écrit, il y a des réécoutes, euh, des notes que je faisais pendant les, les réécoutes des morceaux avec euh, baisser ça, monter ça, faire ci, faire ça. Euh, donc voilà, ce zine se présente comme ceci, et je vais vous montrer quelques pages. Je attends. Voilà. Par exemple, la première, euh, la, double, la double première page, et, et ça, cette page, c'est ma page préférée. C'est la page... Euh, de quand j'ai écrit Oublions oublier, enfin la première partie de Oublions oublier. Et euh, des coquillages que j'avais dessinés aussi. <rire> Donc euh, tout ça, je l'ai scanné et je l'ai fait imprimer. Et euh, voilà, ça s'appelle euh, Jusqu'à l'inévitable chute. Ça aussi c'est un truc qui... que j'avais dessiné dans, des... dans un carnet. Euh, sans, euh, en fait quand je le faisais hein, quand je prenais ces notes là dans mon carnet c'était pas du tout dans l'optique forcément enfin je savais que j'allais faire un zine mais je savais pas que j'allais le faire comme ça et donc c'est vraiment pas des choses que j'ai faites pour, euh, dans l'optique que ce soit genre euh, publié mais euh, enfin publié voilà quoi, auto-édité et euh... Donc, euh, donc voilà c'est tout pour ceci et euh, en cadeau avec euh, vos commandes vous recevrez un sticker un sticker bon j'inverserai quand même l'image en vrai hein. parce que là pour moi le retour il est à l'envers mais vous, vous l'endroit l'endroit. mise au point s'il te plaît ok voilà un sticker comme ça de cassette avec écrit Nolika dessus que vous vous coller partout je vous en enverrai à je pense que j'en enverrai deux je pense que j'en mettrai deux avec, la... avec votre commande et voilà, que vous pourrez, euh, que vous pourrez coller, euh, bah, pas partout du coup, parce que vous en aurez deux. mais euh, Voilà. Vous avez tous les liens pour commander ça, euh, enfin tous les liens, euh, oui si si tous les liens, parce que y a, je vais vous mettre les liens différents en fonction. Vous pouvez commander soit euh, un CD en choisissant votre couleur, ou alors en choisissant euh, que le hasard, euh, à cas à moi, choisisse la couleur pour vous. Soit... Euh, le zin seul aussi, euh, oui seul aussi vous pouvez le commander. Ou alors, vous pouvez commander les deux en même temps. Donc, vous avez trois liens différents vers mon de camp dans la description. J'espère que ces objets euh, vous plairont. Et, euh, et je ne sais jamais comment conclure une vidéo. Bye, à bientôt.